Thank mm -hmm. you. La, la, la conférence de clôture va être, prononcée par, euh, va être donnée par Thierry euh, Ménissier, qui est professeur des universités à l'université euh, Grenoble. C'est euh, Grenoble oui, ça, est ça, oui. est ça okay. qui est également titulaire de la chaire euh, éthique et euh, intelligence artificielle et vice-président chargé du développement de la recherche en sciences humaines et sociales de l'Université euh, Grenoble-Alpes. Vous avez été aussi euh, directeur du pôle grenoblois de l'école doctorale numéro 487, philosophie, histoire, représentation et, mmh. et création, vice-président chargé de la valorisation de la recherche au sein de l'université, pierre Mendès france de Grenoble 2. Vous interrogez donc dans vos travaux la manière dont les technologies et l'esprit euh, d'innovation renouvellent les usages et les concepts euh, modernes. Donc votre recherche s'inscrit euh, dans une dimension épistémologique où il s'agit de définir ce que signifie innover à la fois en regard de la logique, la découverte technique et scientifique et dans le contexte de notre euh, du moins euh, d'idées héritées. Euh, C'est une recherche qui s'effectue en relation avec, euh, avec les acteurs de l'innovation et euh, vous préconisez également euh, un dialogue entre les sciences humaines et sociales et les, les, les, les sciences d'ingénieurs ingénieurs et, et, et, et, et le, le design. Voilà, donc euh, aujourd'hui, vous avez décidé donc de... De nous faire une petite euh, conférence euh, de clôture qui certainement va reprendre euh, un certain nombre d'idées qui ont été évoquées ici pendant cette euh, journée. Je vous laisse la parole. Je m'occupe d'une d'une chaire qui s'appelle Éthique et Intelligence Artificielle, euh, qui est euh, euh, située au sein de l'Institut Pluridisciplinaire d'Intelligence Artificielle de Grenoble. Euh, un mot sur euh, ce. Cet institut, c'est un des quatre instituts euh, nommés 3IA euh, que le plan Villani, que le, le président Macron a décidé de de, de, de, de mettre en œuvre, euh, a prévu pour euh, comment dire rassembler les forces euh, de conception de l'IA de la France. Alors il y avait 12 sites qui étaient euh, disons, candidats et l'appel à projet euh, donc euh, qui a été euh, euh, si vous voulez euh, examiner par le jury euh, international à, euh, disons euh, valider quatre propositions dont celle de Grenoble. Alors on peut on peut on peut parler de ce, ce projet qui consiste à euh, rassembler les forces françaises de l'intelligence artificielle dans le but de concurrencer les plus gros producteurs mondiaux d'intelligence artificielle que sont les USA et la Chine. Alors peut-être euh, les choses sont-elles euh, à apprécier sur l'effort qu'on fait plutôt que sur le, le résultat qu'on obtiendra. Toujours est-il que j'ai personnellement accepté de m'embarquer, comme on dit en bon français, euh, avec des, euh, des collègues qui sont titulaires de chaire en, en mathématiques informatiques, en robotique, en sciences de la cognition, euh, pour euh, donc euh, apporter le concours de, de l'éthique. À vrai dire, euh, en ce qui me concerne, je n'étais pas le mieux placé pour... Euh, être candidat, et d'ailleurs, je n'étais pas dans un premier temps, parce que, comme il a été rappelé par Alain, à cette époque-là, j'étais vice-président de mon université, ce qui était une, une noble mais vaste tâche euh, qui m'occupait bien assez. Et euh, voilà, en fait, on l'a retrouvé par là. Merci beaucoup, <rire> cette formule -là. Et du coup, euh, euh, j'étais d'autant moins. Euh, euh, bien placé que, je, je pour euh, occuper une chaire éthique et intelligence artificielle, que je ne suis euh, notoirement ni informaticien, ni même éthicien. En revanche, comme euh, il est présenté dans le PowerPoint qui va apparaître, en fait, euh, je suis un, un spécialiste de philosophie politique, formé en sciences politiques, et euh, mon auteur de référence euh, n'était même pas un philosophe d'ailleurs, mais c'est un auteur majeur de la pensée politique à savoir Nicolas Machiavel. Et dans la première partie de ma carrière, j'ai euh, euh, traduit Machiavel et j'ai écrit de très nombreux articles, enfin oui, une, une cinquantaine quand même, et plusieurs ouvrages, au moins cinq, sur Machiavel, avec euh, euh, une interprétation qui est la mienne, et qui est euh, donc discutée. Donc, euh, je suis un de ces hyper spécialistes d'un auteur, comme on le voit en philosophie. Et c'est là que tout a basculé, puisque Machiavel m'a emmené sur des territoires que je n'aurais jamais cru euh, aborder. D'abord classique, ceux de la transformation du discours républicain, il était lui-même, euh, euh, comme on dit, philo-populaire, du camp républicain, euh, et d'autre part, les questions de la corruption. Et tout ça m'a doté d'une certaine méthode qui m'a été très profitable lorsque j'ai délaissé des voies classiques pour entrer sur un autre terrain qui, ainsi qu'il a été là encore évoqué, euh, pour, pour entrer donc sur le terrain des questions de l'innovation. Euh, sens que... Peut-être avait je été préparé par un auteur de la Renaissance, lui-même, euh, très au fait des questions techniques qui habitent les questions sociales, morales. Alors, le, le, le, les savoirs de l'innovation, qui m'ont euh, amené à, à d'abord questionner cette notion d'innovation qui est tout sauf évidente pour un, un philosophe politique. Et euh, je me suis vraiment intéressé à la, à la manière dont... Euh, euh, euh, l'Agence Nationale de la Recherche en France, dès 2011, euh, invitait les chercheurs, toutes disciplines confondues, à euh, s'inscrire dans un appel à projet euh, générique, un projet cadre, euh, qui s'intitulait euh, « Société innovante ». Tout est parti de là. Euh, à titre personnel, je ne savais pas ce qu'est une société innovante. Donc j'ai enquêté, et euh, quelques dix ans après, exactement dix ans après, en 2021, c'est le fruit du, du, du, du, de, de l'effort euh, consenti, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Innovation » au pluriel. une enquête philosophique. Donc cette, cette enquête philosophique révèle que la notion d'innovation est une notion qui n'est pas simplement susceptible de s'emboîter dans celle du progrès. Le, le livre a été produit à partir d'une enquête philosophique. Une enquête philosophique qui avait été, je, je le dis parce que c'est important pour la suite, qui avait été euh, préparée par les efforts, euh, euh, disons, déployés pour comprendre d'autres phénomènes complexes comme euh, l'évolution du discours républicain, pour mon HDR, en philosophie, sciences politiques, et d'autre part la question de la corruption civique, euh, deux thèmes beaucoup plus proches de la pensée de Machiavel. Mais la méthode, je, je le redis, était une méthode que j'ai inventée à ce moment-là, qui est une méthode de euh, philosophie euh, éthique et politique qui prend en compte, qui observe, le jeu des parties prenantes. Et euh, tout cela, vous voyez, pouvait se synthétiser euh, sous euh, euh, le chapeau d'une question assez classique, quel rôle pour la science technique dans la constitution de ce type de société J'en suis arrivé à l'idée que, euh, ce que je démontre dans le livre, l'innovation constitue un paradigme à part entière qui se substitue à celui de progrès. À certains égards, l'innovation ressemble au progrès, mais à beaucoup d'autres égards, le monde de l'innovation dans lequel nous sommes entrés n'est pas le monde du progrès. Alors, c'est dans ce contexte que euh, on m'a proposé la chaire éthique et intelligence artificielle. Et j'ai dit, mais enfin, je, je vous savez bien, je suis un, un philosophe machiavélien, c'est comme ça qu'on parle pour les, les spécialistes de Machiavel, euh, même machiavéliste, spécialiste de l'auteur même, et ma pensée est très, très inspirée par lui, donc machiavélien, euh, de l'innovation, euh, et on m'a dit, mais, mais ça colle parfaitement, tu vas voir. En effet, ça colle parfaitement. Et euh, philosophe embarqué avec les concepteurs de l'IA, je m'y retrouve à observer ce monde et à essayer de le comprendre, et on me demande de proposer des évaluations éthiques. Et c'est là que, finalement, euh, le philosophe apporte d'autres choses euh, dont je vais vous parler. Alors, simplement pour la chair, vous voyez, donc, elle se présente comme ça, avec, euh, le c'est quasiment la diapo officielle, hein, notamment du site grenoblois qui se met en majesté avec les montagnes et la technologie, hein, avec l'accélérateur bien connu, euh, et euh, la... la la chair dépend donc de mon, du coup de mon, de mon laboratoire de philosophie, et je suis, on en a discuté assez à midi, euh, moi suffisamment euh, mari, euh, j'en ai le cœur gros d'ailleurs, que les collègues philosophes en général, à Grenoble, sont très bienveillants, mais ne s'intéressent pas à ces questions. La France accuse un retard énorme, non pas seulement sur l'IA en philosophie, mais sur les techniques. Et il n'y a pas de, de philosophie euh, euh, des techniques, comme il devrait y en avoir, en dépit de grands ancêtres, Hein, comme euh, Gilbert Simondon, Jacques Ellul, qui sont des auteurs extrêmement importants. Bon, il y a un certain revivalisme aujourd'hui de ces auteurs, mais enfin, euh, il y a une jeune recherche en philosophie euh, de la technique, et moi je vais essayer, dans les années qui me restent, de développer ça, euh, en formant des gens, des post en particulier, pour leur mettre la main à la patte sur ces questions cruciales pour euh, le développement même de l'IA, et d'une IA éthique et responsable, ainsi que je vais le montrer. Alors, Là où je suis très heureux de cette chaire, c'est un peu décousu, excusez-moi, mais je suis un peu revenu en arrière, ce sont ces partenariats, dès le début, des industriels se sont euh, intéressés à la chaire. Nous sommes portés, par exemple, par euh, ST Microelectronics, quand même un très gros euh, producteur de, donc de, de microprocesseurs, qui avait bien compris, en fait, ce que je travaillais avec eux sur les, les questions d'innovation avant, qu'en fait, si je m'intéressais aux questions euh, de l'IA, ça pouvait vraiment euh, importer sur, par exemple, des projets de l'usine 4.0. Donc nous avons parlé ce matin. Et effectivement, nous avons un gros projet sur l'usine 4.0, et en particulier sur les aspects humains euh, et sociaux de l'usine 4.0. Et euh, euh, je, je le dis aussi tout de suite, pour moi, philosophe politique, euh, il n'y a pas euh, d'éthique de l'IA pleine et complète tant que le citoyen ne se sera pas saisi de ces questions. Or, dans euh, le jeu des parties prenantes de l'innovation euh, relative à l'intelligence artificielle au numérique, on a évoqué par exemple euh, les GAFAM et d'autres euh, puissances de cet ordre. Bien, bien entendu, l'individu, le, le, euh, les personnes sont considérées comme euh, des usagers, des consommateurs, des consommatrices, mais rarement comme des citoyens et des citoyennes. Et pas même comme des éco-citoyens et des éco-citoyennes. Donc, nous avons le projet d'état généraux de l'éthique de l'IA euh, sur des questions euh, générales ou précises. Questions précises qui sont d'ailleurs, et, et là est l'espoir, euh, tout à fait... Euh, Activés par l'incroyable quantité de demandes dont nous sommes saisis. Nous sommes saisis parfois très marginalement par les demandes, Ainsi, euh, enfin de certaines demandes. Ainsi, euh, euh, j'ai plaisir toujours à souligner ce cas, puisque c'est un, un dossier d'une puissance incroyable qui nous est arrivé presque par la bande. Euh, vous voyez le, le sigle de l'ADIRA, qui est l'association des directeurs euh, des systèmes d'information de Rhône-Alpes, une très grosse association qui regroupe euh, quelques 400 euh, DSI de la région Rhône-Alpes. Euh, un jour, je le connaissais depuis un certain temps, nous avions travaillé sur l'innovation, euh, euh, avec des, des, des conférences, des choses comme ça. Euh, on me dit, mais est-ce que vous voulez pas venir à la direction régionale de Pôle emploi à, à, à Lyon ben, Très bien, allons-y. Euh, en fait, la question est de savoir, c'est une question qui se pose dans une table ronde finalement assez interne, assez euh, assez corporelle. Euh, Jusqu'où faut-il mettre des chatbots pour favoriser le recrutement Alors. Comment ça Jusqu'où C'est une question absolument cruciale. Et alors, ça a été un moment extraordinaire d'interrogation. De, de, de, alors, pour l'instant, une amorce, à mon avis, d'interrogation. Parce que qui manquait-il dans la salle Qui manquait-il comme partie prenante Les usagers. Il n'y avait pas un seul demandeur d'emploi. Vous voyez, donc, euh, alors, tout ça a vraiment euh, est, est, est incroyablement stimulant, très frustrant parce qu'il faut mobiliser des communautés qui ne sont pas du tout habituées à se parler les unes aux autres. Et par ailleurs, euh, j'aime à être invité dans des conférences où on me demande tout le temps la question de cerner la question du défi éthique de l'intelligence artificielle. Et là, je, je, vous, je vous montre une image qui a été euh, produite par la personne qui m'invitait, qui était euh, quelqu'un qui avait des compétences graphiques. Et je lui dis, je veux bien venir à l'école Purpan, qui est une grande école de... De, de, de, de Toulouse, euh, Institut National Polytechnique, vous savez, c'est la grande école française d'agronomie. Il euh, y, y avait euh, 3, 300 euh, deuxième ou troisième année, enfin voilà, qui étaient là. Euh, euh, je, je viens, mais vous faites l'affiche. Faites une affiche, ça me donnera à penser. Et voilà l'affiche qu'on m'a proposée. Alors c'est intéressant parce que le défi éthique de l'intelligence artificielle, c'est pas du tout ça. C'est très intéressant de voir que cette représentation est erronée, fausse, illusoire. Mais elle interroge, évidemment, avec un regard, le penseur de Rodin. moi Il me semble que ce qui est intéressant dans cette euh, très belle euh, affiche, que je trouve totalement fausse par rapport au titre, puisqu'il s'agit plutôt des chatbots, par exemple, de, de, de, de, de la relation euh, presque euh, ordinaire et invisible aux plateformes, plutôt que d'avoir devant nous des euh, robots anthropomorphes qui euh, euh, se posent des questions. La question du défi éthique de l'IA, c'est pas euh, de savoir euh, quand euh, l'IA sera éthique ou se posera des questions éthiques par réflexivité. C'est pas ça du tout le problème. Et, et peut-être ça sera jamais le cas. Euh, la question, c'est plutôt, vous voyez, on voit bien par la disposition que j'ai choisie, en fait, il me semble que l'IA nous renvoie un miroir de nous-mêmes. Et c'est pourquoi elle pose des problèmes éthiques, parce que ce qu'elle nous renvoie n'est vraiment pas, euh, disons, euh, réjouissant à certains égards. Euh, je, je, ne suis, je je vais le redire, ça devient un mantra de la, de la journée, je ne suis pas technophobe. Je suis même plutôt euh, un fervent technophile, et c'est pourquoi je, je, d'ailleurs j'occupe ce poste-là. Euh, voilà, donc du coup, euh, la question pour moi, de manière générale, c'est comment apprivoiser l'innovation sauvage hein, J'ai produit ce concept d'innovation sauvage, je l'explique dans, le, dans plusieurs, euh, plusieurs articles et dans cet ouvrage. Euh, C'est-à-dire comment relier à nouveau frais innovation, progrès et développement, social et humain la question quelle éthique pour l'IA, qui est la question de la chair, est une question finalement dérivée. Je rappelle, puisqu'il faut quand même, c'est mon travail, c'est le travail du philosophe de préciser le, terme, le sens de ce terme, qu'est-ce que l'éthique, sinon un discours de type évaluatif qui coordonne la détermination d'un sens, donner un sens à son action, et les règles d'action en vue d'une vie bonne et juste. Alors, une vie bonne et juste pour qui Vous me direz pour l'humain mais ça, c'était l'éthique d'avant. C'était l'éthique d'avant, le souci de la transition. Aujourd'hui, la vie bonne et juste qu'il convient de mener éthiquement est une vie pour l'ensemble des êtres humains, des êtres vivants, et peut-être même des êtres naturels. Dans, par exemple, l'écologie, euh, euh, cette variante de l'écologie euh, qu'on appelle, par exemple, euh, euh, l'écocentrisme, hein, qui met euh, donc, euh, au cœur de la préoccupation éthique, par exemple, un fleuve par exemple un site. Voilà. Donc, euh, euh, vaste tâche que la tâche éthique, et on voit bien que de ce point de vue, euh, nos, nos collègues informaticiens ne sont de toute façon pas encore formés euh, à euh, l'ensemble des théories morales qui existent déjà sur ces questions. Alors, un, un des, des, des, une des tâches à laquelle je me, me livre avec mon équipe, hein, qui rassemble une douzaine de personnes et, et six doctorants, pas seulement en philosophie, bien entendu, mais en sciences science d'information et de la communication, en marketing, en sociologie, euh, des organisations notamment, et en psychologie clinique, par exemple. Voilà. Euh, donc, cette équipe euh, donc accepte comme hypothèse ce que je lui ai soumis, c'est le fait qu'il existe quatre éthiques particulières de l'intelligence artificielle ou en intelligence artificielle. Euh, elles correspondent à la, ce qu'on peut appeler la division du travail académique. Euh, elles, elles travaillent très peu ensemble et elles sont irréductibles les unes aux autres. Chacune a son rôle à jouer et le joue. Euh, je les interprète, je les, je les envisage comme ce que Michel Foucault appelait dans l'archéologie du savoir, euh, 1969, excusez-moi, j'ai commis une erreur tout à l'heure, comme des formes discursives. Alors, les formes discursives, euh, ce sont des, euh, des savoir-pouvoirs, des discours, qui euh, ont euh, euh, droit à exprimer une autorité académique en exprimant cette autorité académique, elles configurent la réalité, elles définissent la réalité, elles, elles ont une visée, une perspective ontologique, on pourrait dire. Et pour certaines d'entre elles, elles ont clairement une visée hégémonique. Par exemple, la computer ethics, l'éthique informatique, s'intéresse à la manière de programmer de manière éthique. Alors, elle a une très très forte prégnance. Il est clair qu'elle est centrale. Et bien entendu, ce qu'on entend par éthique de l'intelligence artificielle, la plupart du temps, concerne évidemment le travail, sérieux, honnête, on va y insister, dans la prochaine diapo, des collègues informaticiens. Mais tout autre est l'éthique artificielle, l'éthique numérique, et ce que nous avons nommé dans notre chaire, terrain à l'appui, puisque nous essayons de fournir les... Les, de livrer sur les demandes qu'on nous, qu nous, qu nous fait, que donc, donc je viens d'évoquer, l'éthique des usages de l'IA. L'éthique de l'IA à travers des usages. Vous allez voir ce que ça veut dire. UX, EI, Ethics, alors j'ai proposé ce nom, euh, non pas pour faire anglais, encore qu'il faut euh, euh, attaquer l'adversaire sur son terrain, mais pour, pour euh, mentionner l'importance de l'UX. Alors, dans les savoirs de l'innovation, dont je suis très familier, UX renvoie à User Experience, euh, l'expérience usagée, qui sert aujourd'hui à designer les solutions euh, qui sont donc euh, designées, marketées, hein, euh, euh, tellement séduisantes évidemment pour le consommateur, puisqu'il a contribué, parfois sans le savoir, à les designer. Voilà. L'UX renvoie à l'expérience usagée qui est devenue le principe et le ressort aujourd'hui, de, euh, euh, de du design des services et des objets. Alors, qu'est-ce que ça peut donner pour euh, l'éthique euh, de l'EA bon, je vais être très rapide quand même. Pour ce qui est de la computer ethics, chacun le sait, elle s'attache à euh, statuer d'abord sur les concepts et valeurs qui doivent régir l'écriture du code et, pour certains, rendre les algorithmes éthiques. Tel est le cas, par exemple, pour la fairness. Ce qu'on entend par fairness chez les informaticiens, c'est vraiment la propriété d'un algorithme à ne pas engendrer de biais. Ces concepts sont des valeurs qui sont aussi des horizons. C'est très important qu'ils existent, alors ils sont tous en anglais évidemment, certains évidemment sont traduits là, non moins évidemment. Un problème est qu'en particulier, ils sont souvent utilisés à profusion et définis de manière ad hoc. Chaque auteur d'articles, et il y a plusieurs dizaines d'articles par mois, plusieurs dizaines d'articles par mois, chaque auteur a tendance à définir avec ses propres termes. C'est-à-dire que les informaticiens qui se livrent à l'épistémologie de leur propre discipline, comme le ferait par exemple un physicien ou un chimiste qui chercherait ce que c'est que l'explicabilité de ses propres démonstrations, eh bien, ont tendance à réinventer à chaque fois ce dont ils parlent. Alors, c'est intéressant, c'est comme s'il s'agissait d'une nouvelle renaissance. On voit bien qu'il y a une une concentration d'intelligence extraordinaire avec des gens brillants qui euh, ont l'audace de réinventer leur propre catégorie. Comme à la Renaissance, chacun des peintres forgeait son propre outil. Je pense qu'on vit quelque chose comme ça. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une joyeuse confusion euh, euh, et que ce qu'on appelle le domaine XAI Explainable Artificial Intelligence, euh, mériterait vraiment d'être éclairé, euh, mériterait une épistémologie plus soutenue. Nous y travaillons. Et l'article de Barredo Arrieta et, et ses cinq, je crois, autres auteurs, euh, fait le point en 80 pages euh, de, du, de, de, de plusieurs dizaines d'articles qui portent sur ces sujets. C'est une synthèse qui montre bien qu'il euh, y a une, une polyphonie jusqu'à la confusion. Alors, tout cela serait déjà intéressant et suffisant, mais il faut aller plus loin et ajouter que ce que, pour l'instant, la computer ethics n'a pas compris, et ce qu'elle n'admet que peu, c'est qu'il existe plusieurs formes du raisonnement éthique. Il y a quatre, grosso modo, familles de euh, l'éthique. Ces quatre familles de l'éthique euh, regroupent elles-mêmes des dizaines d'éthiques différentes. Euh, l'éthique existe depuis 2500 ans. L'éthique d'Aristote est encore très performante. Elle, elle existe depuis 2500 ans. Alors, euh, l'éthique du devoir ou des règles, le déontisme ou déontologisme, l'utilitarisme qui possède par calcul des coûts et des bénéfices, euh, l'arrêtaïsme, l'éthique des vertus. Personnellement, je soutiens qu'on gagne à penser le caractère euh, arrêtaïque de telle ou telle technologie parce qu'il me semble que certains dispositifs sociotechniques produisent des vices, engendrent des vices. Certaines voitures poussent au virilisme. Certains réseaux sociaux poussent euh, stimule certains vices dont on ne peut pas dire que ce sont des mauvaises habitudes, ce sont des vices, comme la haine, je, je ne mentionnerai pas de l'orgueil pour d'autres, n'est-ce pas Donc, euh, je pense que toutes les formes de raisonnement éthique sont intéressantes pour faire une évaluation de l'intelligence artificielle et du numérique. Euh, L'axiologisme euh, consiste à raisonner éthiquement à partir d'une valeur supérieure, et vous voyez la valeur supérieure que j'ai illustrée avec la canopée amazonienne, c'est évidemment la nature pour les éthiques écologiques. Et alors, euh, l'éthique des nouvelles technologies est dominée par le seul utilitarisme. Finalement, la seule éthique que connaissent les collègues informaticiens, roboticiens, c'est l'éthique utilitariste, et d'ailleurs c'est la même chose en science souvent. Je milite à pluraliser les formes de raisonnement éthique. Et là, les collègues disent mais ça devient effarante complexité. Et oui, en effet. C'est pour ça que c'est intéressant. Et je crois là qu'il faut euh, humblement... Euh, travailler à euh, la mise en commun euh, des savoirs, des concepts, euh, afin de pluraliser le raisonnement éthique. Euh, sans oublier euh, cette question de la langue. L'Institut Pluridisciplinaire d'Intelligence Artificielle de Grenoble se situe à Grenoble, en France. Il est composé de chercheurs, je n'ai pas fait de statistiques précises, mais à 90% français. Les meetings, c'est leur nom, ont lieu en anglais. Et mes doctorants, qui, qui sont amenés à, à, tous les mois, à proposer quand même un, un talk. Je continue. Donc, euh, euh, il me dit, mais euh, euh, patron, est-ce qu'on doit le faire en français ou en anglais Je dis, vous le faites en français. Hein? Ah ouais, non, mais ils nous mettent la pression, et les, les templates, templates, qui nous envoyaient sont en anglais. Et je dis, vous prenez les templates en anglais, vous mettez du français dedans. Voilà. Donc, une sorte de... Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que moi, je suis intimement convaincu que Charles Taylor a raison, c'est-à-dire ce grand philosophe euh, euh, donc euh, canadien qui est un canadien anglophone vivant à Montréal et de euh, culture et de tradition catholique donc, déjà c'est une bizarrerie cet homme là et en fait Charles Taylor a bien montré dans ses ouvrages que l'identité se constitue par euh, le rapport à la langue le rapport à la langue n'est pas simplement quelque chose qui concernerait encore que ces mots sont eux-mêmes très compliqués l'expression la communication la langue porte une vision du monde c'est pas à vous que je vais l'apprendre la langue porte une vision du monde et le malaise de la modernité, un autre de ses grands ouvales, vient de la réduction euh, de cette diversité. Ce qui fait que sur le plan politique, euh, bon, c'est Charles Saylor qui a inventé cette formule, il faut imposer une forme de vie démocratique qu'il appelle le multiculturalisme. Alors, euh, cette euh, conviction fait que, vous voyez, la vie bonne qu'on va déterminer en éthique est une vie bonne pour un individu concret. Cette vie bonne pour un individu concret dans son environnement... Euh, non seulement linguistique, mais civilisationnelle. Et bien entendu, je suis, je suis venu ici, alors en plus j'étais vraiment malade, euh, hier, enfin hier, avant-hier, je suis venu en disant, voilà, bien entendu, on pourra parler d'éthique de l'IA quand, par exemple, euh, il y aura une IA francophone. Puisqu'on puisqu parle d'éthique, il s'agit de penser les formes de vie bonnes pour des individus situés, qui est la problématique euh, donc, tellurienne. Ce sont ces individus situés qui font que l'éthique n'est pas un vain mot, quelque chose qui va concerner l'utilitarisme ordinaire de collègues qui ont tout intérêt dans un monde de l'innovation où leurs productions sont très valorisées, à hauteur de dizaines de millions, et de milliards même parfois, euh, donc à parler anglais. Voilà, et il convient de, de résister, ben vous l'avez tous dit. Alors, j'aimerais quand même attirer l'attention sur ce qui se joue ici. On distingue généralement, faisons un peu de technique, puisque bon bah, on est fatigué, mais je, je suis là pour ça, on distingue généralement des approches minimalistes et des approches maximalistes en éthique. L'auteur qui a euh, fait rentrer cette distinction, il y, a, il y a maintenant quelques années, à partir de 2007, enfin 2004 même, c'est un auteur euh, qui est décédé aujourd'hui, en 2019, Ruvain extrêmement séduisant, euh, extrêmement euh, euh, provoquant, extrêmement euh, bon écrivain. Euh, J'adore ses livres, et je suis opposé à presque tout. Nous avons beaucoup discuté, euh, Ruvain et moi-même, sur ces questions. Reuven était minimaliste. En gros, c'était un, un, un, un utilitariste euh, dont le raisonnement était toujours conséquentialiste, euh, c'est-à-dire on va s'intéresser euh, en éthique à regarder le rapport entre les coûts et les bénéfices. Et il était euh, antipaternaliste au dernier degré, et notamment, si vous connaissez Reuvenogien, vous savez par exemple qu'il militait de manière très active pour, la, pour tout, toutes les formes de liberté sexuelle. Il a écrit plusieurs livres remarquables contre le paternalisme en matière de euh, moralité sexuelle. Bon, grâce lui soit rendue, euh, et il s'oppose non moins farouchement à ce qu'il appelle le maximalisme, à savoir l'éthique déontologique, déontique, qui impose le devoir envers soi-même, Kant, euh, l'éthique de l'excellence, l'arrêtaïsme, il ne supporte pas le discours des vertus, qu'on appelle aussi le perfectionnisme moral, et euh, il s'opposait à toute forme d'éducation morale. Alors en fait, Ruben était euh, libertaire, quoi. enfin c'est un libertarien même, Ma, ma grande bizarrerie, c'est toujours de, de m'étonner pourquoi la gauche aime tant Rubenogien. En fait, en gros, c'est la morale de Trump, quoi. Alors, donc, en fait, euh, pourquoi je vous dis ça Parce que, bon, l'État nous rend-il meilleur, moi, en tant que Machiavélien, c'est-à-dire républicain, la ligne de pensée qui va d'Aristote à Anna Arendt, en passant par, euh, donc, des auteurs aussi variés que Machiavel, Montesquieu et Proudhon, moi, c'est comme si on passait les doigts sur un, sur un tableau, quoi. Ça m'arrache les oreilles, quoi. Un jour, j'écrivais un, un, un, un livre contre ce livre-là. Bien sûr que l'État noir meilleur. Parole de fonctionnaire public qui euh, tient son université, euh, qui tient dans son université tous les rôles qu'on lui a fait tenir. Enfin, comment ça? J'y ai travaillé, j'y travaille. Alors, euh, euh, pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'en fait, le minimalisme vise l'évaluation de ce qui est bien à travers le critère du bon. C'est bien parce que c'est bon pour un individu, pour une communauté et c'est efficace ça c'est très efficace l'intérêt de l'utilitarisme conséquentialisme conséquentialiste c'est évidemment qu'il est très efficace on va toujours avoir une évaluation finalement et parfois on va dire ben on va pas le faire le projet on va pas le faire parce que éthiquement en effet euh, non c'est pas possible mais souvent on, on, il est euh, euh, l'utilitarisme nous pousse à agir dans le sens de ce qui est profitable pour nous tandis que dans le maximalisme on doit affronter quelque chose qui, à mon avis, est au cœur de l'éthique, à savoir le fait qu'il existe euh, des conflits de valeurs. Ces valeurs étant elles-mêmes euh, nommées en philosophie substantielles, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont pas conventionnelles. C'est pas les. Si vous voulez, il y a des valeurs axiologiques, notamment d'origine religieuse. Alors, euh, sauf à être complètement hâté et intolérant, on va dire, euh, ben c'est pas les humains qui les ont engendrées. Pour les acteurs de ces éthiques, c'est pas eux qui ont inventé ces valeurs. Alors, on peut dire, bon, ouais, mais enfin, tout ça, c'est pas la philosophie. Oui, mais enfin, euh, la philosophie n'a pas le monopole de l'éthique. Le droit en fait, les religions en font. Et comment Donc, du coup, vous voyez, euh, le problème, c'est que, euh, il me semble que euh, le minimalisme est, est, apparaît certes rassurant, mais il est fondamentalement insuffisant. D'autre part, les défis éthiques euh, de l'IA appellent des réponses nécessairement maximalistes et engagent des conflits de valeurs. Alors, je terminerai en vous le montrant, euh, en évoquant simplement avant cela, l'expérience la plus réussie que nous avons faite d'éthique de, de l'usage par les, les IA sur un projet de recherche de WITS, donc le grand consortium de, de, de recherche européen sur la santé, euh, projet qui s'appelle, il termine en ce moment, Real World for Clinic, qui concerne l'implémentation de euh, euh, terminaux pour des insuffisants cardiaques au plus près du cœur. Cette implémentation euh, donc, concerne des personnes qui, euh, qui passent la porte et qui peuvent euh, avoir un arrêt cardiaque. C'est les populations qui, qui ont cette pathologie. Alors, en fait, comment faire de l'éthique pour des devices invasifs, hyper importants, que les personnes vont réclamer à corps et à cri pour ne pas mourir Comment faire pour qu'il n'y ait pas un excès euh, dans ce, cette dynamique de l'innovation qui valorise tellement l'usager, un excès de, euh, vous voyez, de, de, de, de, de production de technologies euh, à laquelle on va pouvoir... Euh, Comment faire pour ne pas tomber dans un transhumanisme euh, euh, qui est une réalité, ou même de confort parfois Comment faire Eh bien, en, en, en, en favorisant le co-design, en inventant des narrations collectives avec les patients sur le temps long. Contre la rapidité itérative de l'utilitarisme, du conséquentialisme, développé notamment par la computer ethics, ce qu'on cherche à faire, c'est décaler le problème éthique vers les vraies personnes qui, ont, euh, qui vont connaître euh, l'implémentation des solutions. Alors, euh, cette démarche euh, euh, implique euh, donc euh, toutes les parties prenantes. Bon, J'ai un peu rétrécit ma diapo, donc le mot partie prenante a sauté, parce que j'avais listé toutes les parties prenantes. Euh, euh, les amener, ces personnes, ces parties prenantes, à, à une confrontation de principes et de valeurs, disant Mais qu est-ce est que c'est souhaitable Et vous voyez, donc, on va avoir évidemment euh, un jeu sur euh, la polysémie des valeurs, qu'il va falloir, euh, c'est pas simple, pas, rien n'est jamais simple, euh, s'apercevoir que les valeurs sont éventuellement contradictoires entre elles, et, et, et problématique. C'est-à-dire qu'elles posent elle pose à jamais problème. Elle, voilà. Mais en enfin, fait vous voyez bien que euh, les comités d'éthique le, savent bien ça en bioéthique la plupart du temps. S'il y a un comité d'éthique qui instruit euh, une, dans une procédure un peu longue, c'est précisément que ce n'est pas facile. Voilà. Donc il faut ralentir tout ça autant que possible. Ce n'est peut-être pas toujours possible compte tenu de la vitesse des projets. Il n'empêche que vous voyez, sur ce projet-là, on a particulièrement bien réussi, je trouve, à créer des protocoles éthiques et à rendre des avis éthiques qui a mené cette séduisante innovation technologique où l'humain se trouve assisté et en partie augmenté, l'a mené donc à une forme de vous voyez, de position raisonnable. Voilà. Alors, Ce qui conduit à faire quelque chose qu'on n'a pas évoqué encore aujourd'hui, qui a donné à l'imagination un rôle important dans la démarche éthique. Le monde que nous vivons est un monde qui n'a pas la philosophie de la technologie qu'il devrait avoir. Nous avons dans cette dynamique générale et, disons-le, un peu folle de l'innovation, accès à des produits et à des services qui peuvent nous transformer considérablement. Je pourrais le dire en termes euh, phénoménologiques, par référence à la notion arentienne, par référence à l'arène de monde, nous n'avons pas le monde sensé qui va avec l'usage de nos technologies. Et donc c'est pourquoi il convient, vous voyez, de s'entraîner à l'imagination participative comme le proposait Martin Nussbaum et puis d'autres auteurs français, comme le professeur Jean-Philippe Pierron, mon collègue aujourd'hui de, de l'Université de Bourgogne, on prend que dans l'image, il lui travaille à partir de Paul Ricoeur, donc dans l'imagination, euh, le travail de l'imagination, il y a quelque chose euh, qui se joue pour euh, donc, euh, la création d'un monde euh, qui fait sens pour les gens qui y vivent. Et c'est ce dont nous manquons aujourd'hui. Nous avons des technologies, nous avons même des usages à pléthore nous avons même des usages intelligents. Sauf que cette intelligence est peu réflexive. Personne ne sait quelle est aujourd'hui la société souhaitable. Voilà. Quelle société souhaitable technologiquement assistée et augmentée Tout est possible, même le pire, mais aussi le meilleur. Hein. Voilà. Donc, à cet égard, il me semble que l'imagination participative nous permettra d'échapper à la réduction linguistique en amenant les visions du monde, dont parle Charles Taylor, par le dialogue, donc entre les langues, un dialogue interculturel, qui permettra de contrer l'impérialisme, puisque, en effet, ça a été dit aujourd'hui, pour moi, l'innovation par l'anglais, parce que c'est du soft power. Voilà, donc, euh, il est évident que, quand je dis au doctorants, prenez euh, les, les diapos et écrivez en français dedans et prononcez en français, c'est quelque chose qui a à voir avec euh, une forme de résistance pour in inventer un monde euh, qui permet d'échapper, euh, disons, au caractère étroit euh, disons, à certains égards, de, de la dynamique dans laquelle nous sommes pris. Alors, d'autant plus que, je terminerai là-dessus, l'interaction entre les algorithmes et les contextes sociaux est préoccupante, ainsi que l'ont bien montré, euh, par, parmi d'autres, hein, ces deux autrices, Cathy O'Neill et plus récemment Kate Crawford, deux informaticiennes de très haut niveau, qui nous avertissent que, euh, comme je le disais, l'IA est un miroir euh, dans lequel nous nous regardons, et ben, nos propres biais sociaux, humains, sont considérablement amplifié par les biais. Il y avait une diapo que j'ai enlevée, c'est celle de Tay de Microsoft, ce chatbot qui en 2016 était devenu euh, en 24 heures sexiste, raciste, euh, antisémite. Le problème est, en tant qu'éducateur de l'IA, d'éduquer des personnes artificielles qui sont à haut potentiel. Donc il faut prendre nos responsabilités, il faut prendre le temps de le faire. Il faut arrêter d'implémenter tout, tout le temps pour tester des usages qui sont sauvages. Voilà. Sinon, euh, euh, nous ne faisons pas d'IA voilà, c'est tout ce que je veux dire. Il ne suffit pas que les algorithmes soient explicables et qu'ils aient l'air transparents et qu'ils soient objectifs. Qui tape, ça veut dire autre chose, hein, il me semble. Alors, d'autant qu'on y vient à l'équité, euh, l'interaction entre les algorithmes et les contextes sociaux est tellement importante qu'il faut requalifier la fairness. C'est l'objet de mon prochain article. Hein, J'ai un programme assez lourd. La fairness qui est entendue en gros comme objectivité, comme euh, caractère d'un algorithme non biaisé ou le moins biaisé possible. Évidemment, enfin, enfin, c'est évident pour les collègues philosophes qui nous écoutent, en fait, euh, la fairness représente des bibliothèques entières en, en philosophie politique. Elle relève de ce qu'on appelle les théories de la justice. Un choix d'affectation d'une ressource qui est faite selon des critères, selon une, une méthodologie, selon un canon socialiste n'est pas le même choix selon un canon libéral. Ce n'est pas le même, la même affectation selon un canon libertarien, pour évoquer tout à l'heure, euh, Prevénogien et éventuellement euh, la position euh, très cohérente de Donald Trump à cet égard. Ce n'est pas la même chose qu'un canon qui serait communiste. Donc vous voyez, euh, quand un, un système d'IA, SIA ça veut dire d'IA, quand un, un système d'IA est, est utilisé pour le recrutement professionnel, la question n'est pas de dire, il va être impeccable, il n'y aura pas de biais, d'ailleurs à mon avis c'est impossible. La question est de que savoir en fonction de quelle valeur on le code. De même, euh, j'ai évoqué Parcoursup ou le prêt bancaire, Quand un algorithme, quels sont les critères Alors, euh, Pour les recommandations culturelles aussi, bon, qui décide et comment Or, il n'y a pas d'équité sans théorie de la justice, par référence euh, donc à cette discussion sur les valeurs, euh, sur les règles discutées. Euh, et et qui, qui, qui, qui, par exemple, inspirait de la théorie de la justice de John Rawls, qui est le grand livre euh, 1971, qui chez nous, philosophe politique, est notre bible en fait, a rouvert la question de euh, des sélections, des affectations de, de, de moyens sur la base donc de de valeurs et de règles discutées. Voilà. Alors, je terminerai sur le fait que la transition écologique nous fait obligation de revenir sur certains critères comme celui d'Illich, qui critiquait. En son temps, le suroutillage individuel, la surmédicalisation technologique et le système industriel déshumanisé, euh, euh, et qui disait voilà, euh, le fait d'être technologiquement évolué ne garantit pas du tout d'être développé. Au contraire, euh, les technologies, euh, Illich le, le disait à propos de la voiture, à propos de l'éducation à propos de la médecine, mais pas, pas à propos de l'informatique, il aurait pu commencer à le faire, eh bien, les technologies sont peu conviviales quand, sous couvert de progrès technologiques, elles affaiblissent l'autonomie. Donc, vous voyez, je ne militerai pas pour terminer cette journée pour les low-tech, qui sont euh, toutes ces technologies qui permettent de faire autant, euh, ou à peu près aussi bien que ce qu'on aurait fait avec de l'IA, mais avec moins de moyens. Mais quand même, il semble que l'urgence écologique nous, nous amène à nous dire, voilà, de quelle technologie a-t-on réellement besoin pour quel usage Parole de spécialiste de l'innovation qui peut vous garantir. C est, c est, depuis 12 ans, je suis dans des projets d'innovation. En gros, on peut faire accepter n'importe quoi à n'importe qui. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Il y aura toujours, c'est toujours tellement, tellement, voilà. Alors, comment relier IA, innovation, progrès et développement dans le sens de la convivialité litschienne pour une vraie autonomie et donc vraiment pour un, un, un, un, un, donc, voyez, un respect des différences culturelles. Voilà. Merci pour votre attention.